Bonjour, mon nom est Marc Roussin, président exécutif de l'Association du marketing relationnel. En cette période du temps des Fêtes, mes collègues du Conseil d'administration et moi-même aimerions vous souhaiter tout le bonheur de cultiver et d'apprécier les relations avec vos proches et votre famille. Joyeuses Fêtes et bonne année 2014!